L'esplanade de l'église Sainte-Marie a été prise d'assaut par des représentants de la société civile. Ces hommes et femmes de plusieurs regroupements sont allés exprimer leur gratitude à l'archevêque métropolitain de Libreville pour sa brillante intervention lors de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au couple présidentiel. Discours dans lequel le représentant du pape Gabon a retracé le quotidien difficile des populations. Notre présence ici du côté, c'est pour encourager l'archevêque il a bien commencé qu'il a jusqu'au bout. Parce que cette fois, nous voulons une élection libre, transparente. Que le vainqueur des unes soit celui qui sera déclaré. Et nous pensons que lui remplit tous ces critères-là. Parce que il n'appartient aucun, aucun gros politique. Donc, à sa qualité d'archevêque, d'homme libre, nous sommes venus lui dire « Monsieur l'archevêque, continuez ce que vous avez commencé à la présidence de la République. » Merci aux confessions religieuses du Gabon, pour avoir compris la souffrance des Gabonais, du peuple gabonais. Merci à M. Larchevêque de Libreville, merci à tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce message. Non-violence post-électorale ces hommes et femmes qui ont encore à l'esprit les événements d'août 2016 ne souhaitent plus que cela se produise. Aussi ont-ils émis le vœu de voir l'archevêque se mettre à la manœuvre en vue d'une élection crédible et transparente. Pour que plus jamais les, les innocents tombent. Parce qu'il y a eu trop de martyrs. Il y a encore les parents qui cherchent leurs enfants. Jusqu'à présent, il y en a qu'on n'a pas retrouvés. Donc nous ne voulons plus ça en 2023. Nous voulons espérer que les premiers gestes de l'église du Monseigneur, y va iront jusqu'au bout. Oui. Nous disons Monseigneur que maintenant qu'il a décidé d'ouvrir la porte de la liberté, d'ouvrir la porte de la libération, nous le suivons. L'occasion a été saisie par chaque représentant de dénoncer les conditions d'existence. Les injustices ne fondent pas une nation. Nous avons besoin de la paix dans notre pays et cette paix passe par une justice équitable. C'est pourquoi, pendant que les évêques sont en réunion, Dynamique Unitaire voudrait porter sa voix, celle qui demande à tous de plaider à cause de ce compatriote, Jean-Rémi Yama, qui croupit à la prison centrale de Libreville depuis bientôt un an. Je me bats pour ces personnes qui sont dans les hôpitaux, qui n'ont pas de soins, qui sont abandonnées. Malgré la présence de la CNAMGES, on nous prend de l'argent et les Gabonais continuent à mourir dans des hôpitaux parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer. Des médicaments. Rappelons que ces représentants de la société civile se sont donné rendez-vous le dimanche 29 juin 2023 à l'église Saint-Pierre où un message sera livré par les évêques actuellement en session épiscopale.